Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui je vais vous parler cartonnage, Alors le cartonnage c'est un peu plus compliqué que ce que je vous propose d'habitude, euh, ça demande plus de patience, plus euh, d'être précis, plus de boulot, plus de temps, <rire> etc., plus de délicatesse également, euh, mais il y a des réalisations qui sont extrêmement simples et tout à fait faciles à réaliser. Euh, je vais le faire par étapes euh, où je mettrai en pause et en anglais vous, vous aurez pas euh, les longues étapes en kikinante répétitive parce que sinon ce sera vraiment une vidéo beaucoup trop longue euh, je profite déjà de faire ce que j'oublie tout le temps de vous dire donc je le fais au début de vidéo n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant euh, en bas quelque... bon, sur votre écran en bas d'un côté il y a un petit logo il suffit de cliquer dessus et ensuite enfin, de survoler et après de cliquer sur abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce en l'air, c'est un like et, euh, et ou un petit commentaire, ça fait plaisir. La fiche du vocabulaire, si jamais vous ne comprenez pas un mot ou des choses comme ça, vous pouvez la retrouver euh, en commentaire en bas, il y a un lien, j'essaye de mettre la fiche du vocabulaire à jour. Alors, déjà je vais vous montrer une première réalisation que j'avais fait il y a quelques mois. Euh, parce que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est refaire un organisateur de bureau, euh, parce que ça ne me convient toujours pas, je réorganise très souvent mon bureau pour qu'il soit beaucoup plus ergonomique, et euh, tout ne peut pas être au plus près, donc euh, c'est un truc que je revois souvent en fonction des, de mes loisirs du moment, de mes préoccupations, de mes besoins en termes de travail, etc. Alors, ça, c'est un cartonnage que je vais réaliser, donc il y a quelques mois, sur un porte-crayon, j'ai été récupérer quelques crayons de d'un autre organisateur pour euh, vous montrer ce que j'avais pris en compte en termes de hauteur, il fallait, euh, ça c'est ce que vous allez faire pour faire le vôtre euh, sur mesure en fonction de vos besoins, j'avais énormément de, de stylos, de feutres, de crayons etc de toutes sortes euh, et ce que je voulais c'était pouvoir avoir les catégories très facilement, euh, les stylos plumes, euh, ça c'est les stylos cols, mes stylos habituels, ceux que j'utilise le plus souvent. Euh, les stylos, euh, c'est que des pointes fines. Hein. Mais euh, les 0,40 et euh, les 0,38 <rire> qui ne sont pas les mêmes. Euh, et tout ça, ça devait euh, être facilement accessible. Et j'avais conçu cette boîte pour euh, ce meuble à roulettes. Je vous descends euh, la caméra. Et ça rentrait parfaitement ici. Donc j'avais pris les dimensions euh, de mon meuble. Euh, J'avais regardé sur cette, euh, euh, cette longueur ici J'avais regardé ce que je pouvais mettre aussi par rapport à ce qu'il y avait à côté euh, en largeur Et puis la hauteur était surtout déterminée par les stylos euh, Pour que ce soit pas difficile d'attraper les plus petits Mais pour que les grands euh, soient assez maintenus Et notamment bon, avec les chats qui, euh, si le chariot est trop près d'un autre meuble vont allègrement piquer dedans plus c'est visible et accessible, plus c'est facile pour les chats de foutre le cirque. Donc la toute, toute première étape, ça va être de faire vos plans. Alors, euh, l'idée c'est de venir chercher quels sont vos besoins et de faire des vues euh, de différentes euh, origines. Là c'est une vue de dessus, là c'est une vue de face, euh, ça c'est une vue éclatée, etc. Alors, moi ce que je voudrais, c'est pour mettre à côté de mon premier écran, j'en ai deux, euh, quelque chose qui me permette au fond de mettre quelques euh, carnets et livres. Alors c'est du A5, donc je sais que 21 de large, c'est la distance que j'ai entre le mur et l'écran, c'est bon, ça rentrera. Euh, également, euh, j'ai une profondeur sur le petit meuble qui est, euh, là il y a mon clavier en fait, au-dessus il y a un sur-meuble. Euh, avec mon écran d'ordinateur, on va commencer à avoir un, un effet un peu marrant euh, et en fait cette profondeur de, de meuble elle fait 31 donc en termes de mesure extérieure, en fonction de vous, là où vous voulez mettre l'objet, la boîte etc euh, prenez vos dimensions extérieures, voyez euh, l'espace dont vous disposez, là c'est pas du tout au, au, à l'échelle c'est vraiment euh, des crayonnés et des gribouillis pour savoir ce que euh, comment je voulais séparer les choses euh, au fond donc il me fallait euh, des choses pour que je puisse attraper de manière assez verticale euh, des grosses choses ici je voulais ranger mon mini massico qui est de petite taille et euh, foot comme ça puis deux trois choses genre des règles euh, des choses assez euh, longues euh, assez hautes du coup quand elles seront verticales euh, ici différentes choses qu'importe et puis il me fallait une zone si possible euh, vers le centre qui serait surélevé. Donc soit je surélevais, ce qui est encore envisagé, d'ailleurs il n'y a aucune pièce, euh, c'est-à-dire que je conçois la boîte normalement, soit euh, je ne surélève que la partie-là et je mets un tiroir en dessous. C'est un petit peu plus compliqué. Actuellement j'ai cet organisateur-là qui vient de Craftelier, qui est partiellement très bien, mais j'ai... J'ai dû, dû refaire des séparateurs parce que sinon les stylos bougent trop dedans. Et en fait, comme il y a des angles qui ne sont pas droits, je, euh, vous voyez c'est un peu tordu, c'est du plastique euh, fin... Euh, les, les, les séparateurs ne tiennent pas bien et euh, du coup ça bouge un petit peu trop à mon goût et euh, surtout là où je range des trucs derrière ça convient pas du tout euh, c'est un, un truc qui est trop grand et qui me gêne par rapport à mon écran donc je me suis dit quitte à refaire le truc derrière autant faire tout d'un bloc comme ça si je veux attraper le fond plutôt que de me déboîter l'épaule pour aller tirer j'attraperai le truc, je le ravancerai, ce sera beaucoup plus facile à manipuler donc autant faire tout d'un coup. Donc voilà, ce que je vous propose dans un premier temps, euh, alors je ne l'ai pas fait à l'écrit parce que euh, je n'ai pas eu besoin sur ce projet-là de le faire, mais c'est de noter ce dont vous avez besoin. Euh, Est-ce qu'il faut ranger des grands objets, des petits objets euh, Sachant qu'on a tendance à se dire qu'on peut toujours ranger un petit objet dans un espace prévu pour un grand, mais en fait ce n'est pas si vrai que ça. Alors je vais vous montrer avec une règle parce que ça ne se voit pas forcément très bien. Ici on a une faible profondeur, on a environ 4 cm. Mais ici c'est beaucoup plus, on a 10 cm. Voilà, donc ces deux parties, euh, ces, ces trois petites parties avant et cette partie là sont beaucoup moins profondes. Hop. Et ici, voilà j'enlève ça il y a un tiroir en dessous alors le tiroir il ne coulisse pas bien euh, ça ne marche pas du coup euh, j'ai mis un je ne m'en sers pas j'ai gardé un post-it euh, dedans au cas où mais euh, voilà. voilà ça ne coulisse pas correctement, ça ne m'intéresse pas et je trouve ça dommage parce qu'en fait au final il euh, suffirait peut-être de virer ça euh, pour juste poser le tiroir ça suffirait mais comme il y a le truc là on ne peut pas voilà, donc ça ne marche pas pas bien du tout, euh, non ça c'est vraiment décevant, j'ai essayé de le, de, le, de le passer un petit peu de le poncer pour que ça coulisse mieux mais ça va pas et en fait le plastique est trop fin et se déforme avec le temps euh, donc je vais vraiment passer euh, à du carton qui est plus épais et qui va être beaucoup plus rigide et je vous disais par rapport aux objets euh, si par exemple alors <rire> oui ça c'est mon truc j'ai toujours du fil dentaire sur mon bureau euh, l'objet là, <rire> qui est donc le fil dentaire euh, avec de la soie, il fait 5 cm de haut. Bien sûr qu'il va rentrer si je le mets là, mais pour l'attraper, ça va être très compliqué. Déjà je ne le verrai pas et en plus ce sera compliqué. Donc c'est pas une bonne solution. Je vous dis même pas pour les, euh, les petits post-it, euh, c'est juste une galère. Pour tout ce qui est papier, etc., ça va pas aller du tout. Donc il vaut mieux euh, prévoir vraiment, soit comme ceci, avec vraiment le fond de base qui est surélevé par rapport au reste. Alors c'est un peu plus compliqué au niveau technique et je ne vous le conseille pas forcément pour une première réalisation. Soit, euh, je n'ai pas d'exemple sous la main, je sais que je l'ai déjà fait, mais pour d'autres euh, choses, euh, tout simplement de venir mettre un rehausseur. On vient rajouter euh, une, une pièce sans carton avec des, des pieds. Ça peut être que sur deux côtés, par exemple, ou trois, euh, pas forcément les quatre, et puis euh, le, le, le fond va être rehaussé. Ça peut aussi servir de double fond. Euh, on peut mettre des cales tout autour, euh, sur les bords, et venir poser un, un, un fond euh, dessus, et avoir un petit trou, et on a euh, ce fond-là, et on a un double fond en dessous. Il y a plein de possibilités, mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas que plus grand, c'est forcément mieux euh, parce qu'en termes de rangement, plus grand, ça veut dire qu'on est plus tenté par mettre du bordel dont on n'a pas forcément besoin. Euh, et parfois, on aura beaucoup plus de mal à attraper les objets. Donc la première étape, c'est l'étape de conceptualisation. De mesure, et de recouper les mesures, de voir comment les choses vont s'équilibrer visuellement, esthétiquement, euh, mais aussi de manière pratique, maniable. Euh, et de venir euh, lister, compter un peu toutes ces pièces euh, toutes, toutes les pièces et puis là par exemple j'ai euh, pas fait les fonds Hop. Euh, donc j'ai le fond global euh, de cette partie là plus celle là à faire euh, le tiroir il est là et j'ai l'intention de mettre une façade en carton un carton peu magnétique à l'avant donc j'ai également euh, préparé euh, mon schéma pour feuilles magnétiques et devanture en devanture donc c'est ça je verrai si ça se trouve je le conserverai pas, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes euh, le magnétique c'est extrêmement lourd donc il faut que le carton choisi il soit euh, adapté à ça qu'il puisse le supporter euh, il faut également que la colle soit suffisamment euh, puissante pour tenir alors comme carton qu'est ce que je vais utiliser je ne sais pas encore je vais vous présenter moi ce que j'ai comme carton déjà euh, ça c'est une chute, ça c'est un reste de calendrier de l'avant <rire> euh, n'hésitez pas euh, quand vous avez les, les banques, les assurances, les je sais pas quoi qui vous donnent des calendriers euh, souvent le carton est très très très bien euh, pour faire du cartonnage mais plus léger là on va être sur des cartons beaucoup plus épais euh, ça c'était des organiseurs euh, transparents je sais pas, ouais j'en ai un à côté de moi là. Bon. On va virer les médocs. Hop, c'était euh, des boîtes euh, sans couvercle comme ça pour organiser les tiroirs. Et à chaque lot, il y avait un carton comme ça. Qui à mon avis sert à pas grand-chose. Du coup, je les ai. Euh, euh, les boîtes sont géniales par contre. Donc à chaque fois qu'il y en avait chez euh, Action, je crois, je fonçais dessus. Et euh, j'ai gardé tous les, les fonds. Euh, parce que le carton est, est vraiment euh, il est vraiment bien, il est fin. J'essaye de vous montrer la tranche pour que vous ayez vraiment la, cette notion d'épaisseur. Il est, il, est, il est considéré comme fin, mais il est, euh, on est sur quelque chose de très, euh, très solide, très résistant. Bon, bien sûr, il ne faut pas le plier, mais pour du cartonnage, c'est vraiment très très très bien. Bon, par contre, il faudra le recouvrir au point de vue esthétique. Hein, c est, enfin, personnellement, je trouve ça moche, puis j'aime pas le rose. Euh, ce carton-là, j'en ai peu, il est extrêmement dur, il n'est pas du tout facile à découper. Euh, il apparaît assez souple, euh, je l'ai utilisé pour euh, euh, quelques confections, c'est des restes, pareil, je trouvais que le carton était, euh, il, il, est, il est beau, il est plutôt fin, il est euh, solide et euh, il n'a pas ce, ce côté ondulé qui prend beaucoup de place et qui est très utile pour les meubles, mais pour les petites boîtes c'est pas pratique du tout parce que c'est beaucoup trop épais. Il y a également ça, alors ça c'est du carton acheté, c'est très très très très solide, Hop. extrêmement dur, c'est du 3 mm, il me semble, dans ce qu'on va le trouver le plus souvent, il y a 3 mm, euh, 1 mm et 5 mm, il est très dur, très solide, euh, il faut bien prendre le temps de le découper avec des très bonnes lames, euh, ça c'est essentiel d'avoir des, des bonnes lames pour ce type de carton. Un cutter de base conviendra pour euh, d'autres. Ça c'est du carton plume. Euh, alors le problème c'est que ça coûte carrément plus cher. J'ai deux épaisseurs ici, je crois que c'est 5 mm et 3 mm. Euh, je vais vous, vous en laisser que deux. Il y a plusieurs problèmes avec le carton plume, c'est qu'il est fragile au choc, il va marquer. Euh, si jamais vous faites paf, il y aura un enfoncement. <rire> Mais il est léger, d'où son nom de carton plume d'ailleurs. Euh, donc vous pouvez faire des, des, des créations qui sont très légères, qui vont être très faciles à, à bouger et mobilisables. Voilà, donc le premier fait 5 mm et le deuxième 3. Normalement la mise au point devrait euh, suffire pour que vous le voyez. Euh, ça je l'avais pris pour peut-être faire un peu de, de maquettisme, des, des décorations de, de bibliothèque. Je reviendrai dessus si, euh, si je fais ça, mais pour l'instant, c'est pas fait. Euh, à voir. Et effectivement, c'est assez résistant euh, à, la, à la torsion. Ça se tient bien. C'est euh, un beau comportement, mais euh, par contre, c'est des choses qui ne doivent pas avoir des chocs. Euh, sinon ça se voit. Donc voilà pour euh, les différents matériaux un peu qu'on peut utiliser. Des cartons achetés, des cartons recyclés, des cartons trouvés. Euh, et puis euh, au niveau papier, euh, donc ça c'est pas prévu pour du tout. C'est du, du papier magnétique qui peut se découper. Euh, je m'en sers pour ranger mes dyes Donc c'est des matrices de découpe en français. Et sinon.. Pour la décoration, alors je les trouve magnifiques les papiers japonais mais ils ont un comportement assez difficile, ils supportent pas bien l'humidité, ils se plissent, ils se tordent mais ils sont parfois magnifiques, euh, donc je vais refouiller je pense euh, mes restes parce qu'en fait j'ai ramené du Japon euh, des, des papiers que j'adore mais que je les adore tellement, que euh, sont tellement précieux que j'estime jamais que je peux les utiliser. Euh, et l'autre problème c'est qu'en fait on avait certains euh, quand je les ai achetés ils étaient emballés je ne voyais pas les couleurs et j'ai pris enfin j'ai utilisé tous ceux qui n'étaient pas rouge et rose, parce que je n'aime pas le rouge et le rose euh, oui pourquoi j'en ai acheté ben parce que parce qu'ils parce qu étaient vraiment très beaux même si c'était rouge et rose euh, mais du coup sur mon bureau c'est vrai que j'ai pas forcément envie de voir du, du rouge ou du rose euh, euh, tout le temps surtout sur une grande masse euh, j'ai aussi du papier noir, mais euh, voilà. Donc ça, ce sont des papiers japonais. Ils sont euh, fragiles sur les bords. Euh, je vous conseille pas de commencer avec ce type de papier parce que je les trouve exigeants. Il y a des papiers beaucoup plus faciles. Euh, si vous demandez, hop là, on roule orange. Euh, comme ils sont assez fragiles, c'est d'autant plus important de les ranger tout de suite. Là, vous allez voir sur le bord. Euh, comme il y a, y a ce, ce bord blanc, justement, de toute façon, c'est prévu pour qu'on le coupe. Mais on, on, on voit que le papier, même si je le range systématiquement dans son rouleau et tout ça, il s'abîme extrêmement vite ici. Euh, c'est un de ces papiers que j'ai utilisé euh, pour cette boîte-là. Et également... Euh, je je, je l'adorais, ce, ce, ce papier-là, je l'adorais, mais j'ai tout consommé. Euh, pour cette boîte-là, euh, là on voit sur les... Alors cette boîte-là, je l'ai fait il y a longtemps, hein, ça fait au moins 5 ans que je l'ai faite, je pense, 6 ans. Euh, et effectivement, quand on regarde, on, on voit que le papier est très élimé sur les bords, euh, les arêtes. Ouais, c'est bien élimé. Hein. Euh, <rire> sur, le fond, sur le fond, on voit clairement que c'est un papier assez fragile. Euh, magnifique. enfin moi je, le, je les trouve vraiment très très beaux ces papiers japonais euh, mais très fragiles et donc c'est à prendre en compte aussi est-ce que votre projet il va être manipulé très souvent, euh, est-ce qu'il va être un endroit à risque Genre à proximité des chats, à proximité d'eau, euh, dans un endroit de passage, de mouvement, de frottement, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt stocké dans une bibliothèque, sans contact, etc. Prenez tout ça en compte, demandez conseil si vous n'avez pas l'habitude à des personnes qui font de la papeterie, et vous verrez qu'il y a des papiers qui sont extrêmement solides, extrêmement rigides, très faciles à manipuler, euh, fait pour et qui vont vraiment offrir une protection, et on sait qu'ils vont durer euh, extrêmement bien dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Et là, c'était toute l'étape de conception euh, en amont. Je vous proposais déjà de vraiment prendre le temps de faire euh, correctement ces étapes de réflexion autour de votre projet pour ne pas vous retrouver une fois que vous êtes dedans à vous dire Oh non, c'est pas vrai, ça marche pas, j'ai oublié, ah cata Voilà, on va éviter ça. <rire> Alors là, on est parti sur la deuxième étape. Euh, la deuxième partie, première partie, la conception euh, qui vient d'être diffusée normalement. La deuxième partie, c'est découpe et montage. Alors, j'ai laissé un petit peu le cirque là-dessus exprès. Je me suis servi de quoi je me suis servi euh, de ça et de ça pour découper, ça c'est des ciseaux, une bonne paire de ciseaux suffit, il euh, faudra que je vous fasse une vidéo sur ces ciseaux là, c'est des ciseaux à ouverture automatique, je vous en avais déjà parlé dans, un, dans une autre vidéo, mais avec euh, des ciseaux de nettement moins bonne qualité et ceux là sont super, mais ça sera l'objet d'un truc à part. Sinon, euh, un cutter ou une lame spéciale pour euh, le cartonnage, elles, elles sont extrêmement puissantes, extrêmement efficaces. Là, c'est mon plateau en verre, mais j'ai fait ça sur un autre endroit, avec un tapis de découpe euh, auto-cicatrisant de très grande taille. Pour les cartons, j'ai utilisé tout ce que je vous ai montré, plus euh, celui-là que j'avais oublié, c'était un carton de truc Ikea, je ne sais absolument plus quoi, mais j'avais conservé les cartons parce que je m'étais dit c'est quand même con, on arrive, on déballe le truc et on jette, euh, on jette ça alors que euh, pour du cartonnage ce sera très bien. Euh, ce, que, ce dont je me suis servi, voilà, euh, c'est donc euh, essentiellement, c'est que de la récupération en fait. C'est un calendrier de l'avant, mais euh, extrêmement euh, solide et rigide euh, de, de thé et deux cartons qui étaient dans des dans d'emballage de, d'accompagnement euh, d'autres euh, d'autres choses. Sur les cartons, j'ai noté les dimensions pour pouvoir m'y retrouver facilement. Donc la 15 et 8, par exemple. Ici, c'est marqué au cran de papier, ça me suffisait pour euh, ceux qui sont gris blanc. Euh, 31. Euh, là on a un 8 etc ça va me permettre de me retrouver beaucoup plus facilement sur les Désolée, je suis partie récupérer sous le bureau <rire> tous les petits cartons qui, que j'ai fait tomber euh, ça va me permettre de me retrouver beaucoup plus facilement pour le montage car là j'ai prévu un projet complexe qui contient beaucoup de pièces euh, si vous avez juste un, une, une conception d'un un tiroir ou d'une boîte sans couvercle euh, et qui n'est pas presque carré c'est assez évident de savoir euh, qui va où. J'ai également barré à chaque fois que j'avais le bon nombre de pièces. Et je ne me suis pas occupée des façades décoratives. Euh, parce que si jamais j'ai un, un problème par rapport euh, à, à la conception, qui est un truc finalement ne me plaît pas, et que je veux opérer des, des modifications, je veux pouvoir être plus libre. Là, ça va être le tiroir qui va se mettre comme ça. Donc, On va avoir ces deux morceaux-là ici. Et ces deux-là, ici. Voilà, ça va donner un petit tiroir euh, euh, très simple. Donc j'ai marqué euh, inférieur à 4 cm, inférieur à 11, inférieur à 15. Euh, j'ai pas marqué que c'était 3,8 que j'avais laissé euh, 2 mm pour euh, la coulisse et pour avoir de la marge à cause des épaisseurs de carton. Euh, si vous notez pas les, les mesures exactes, pensez-y, pensez à faire attention. Alors ensuite, je vais utiliser... De la taquiglou, du scotch de cartonnage. Il est un peu abîmé, c'est pour ça qu'il n'est pas plus en très bon état. Et de l'eau. L'eau va servir pour le scotch de cartonnage. Hop. Alors, ça coûte assez cher les rouleaux. Euh, par contre, il y a de quoi faire, mais on ne trouve pas en petit conditionnement. Alors, la taquiglou, pareil, euh, on pourrait théoriquement s'en passer. Ou du scotch de cartonnage si euh, on est sur des toutes petites pièces. Hop là. Mais bon. Moi, je préfère utiliser les deux. Alors, la taquiglou c'est une colle blanche qui devient invisible au séchage. Qui est extrêmement pratique, qui fonctionne très bien. Là, je vais en mettre sur deux côtés. Bon, Attendez, parce que je pas à manipuler là-bas dans ce sens-là. Voilà, j'en mets pas des masses. Euh, ce qu'on peut utiliser à la place de la tacky Glue, c'est de la colle vinylique donc col vinylique ou taquiglou hop je viens poser dessus vous allez voir ça, ça permet de tenir un petit peu mais on n'est pas sur quelque chose qui va tenir tout seul avec ça hein. je maintiens un petit peu en place je positionne alors je n'aime pas du tout moi cette étape là parce que euh, il faut tenir pas glisser euh, c'est assez complexe en ce qui me concerne au point de vue des mouvements euh, et puis, si on essaye d'appuyer trop fort, on fait tout tomber. Voilà. Donc, autant vous dire que quand on a des petits soucis euh, de coordination, de représentation d'un espace, de sensation, c est, c est cette étape, c'est... il ah faut vérifier qu'on est bien positionné euh, au niveau des bords et tout ça. Voilà. Je suis en train de tout faire n'importe quoi. Et dès qu'on fait bouger un truc, bah forcément, ça fait bouger le reste. J'aurais pu mettre aussi un petit peu de de colle à la jonction des deux. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisque c'est là qu'intervient le scotch de cartonnage. Hop. Euh, on va prendre des morceaux pas trop grands. Alors déjà, je vais me maintenir l'angle avec lui-même. Alors, je, je découpe à l'arrache comme ça un morceau. Je le trempe dans l'eau. Vous allez voir qu'il y a une face qui est brillante. C'est la partie où il y a de la colle une face qui est plus mat. Alors là, comme je l'ai mouillé, je vous remontrerai sur le prochain morceau, euh, on le voit nettement moins, mais déjà, on le sent au toucher, et sinon, on le voit visuellement. Et on va venir coller tous les points de contact. Donc, ici, j'ai l'angle à l'extérieur. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être euh, serré. Hein. De toute façon, ça va légèrement bouger, ça va légèrement se rétracter euh, en séchant. On a l'angle à l'intérieur. Alors, je vous remontre là correctement. Ça, c'est parfaitement mat, sauf l'endroit parce que j'ai les doigts mouillés. Et là, vous voyez que c'est brillant. Donc ça, c'est le côté où il y a la colle. Et le côté où il y a la colle, on va le mettre contre le carton. C'est celui qui doit être mouillé. On pourrait utiliser une petite éponge ou, euh, ou le faire au pinceau ou, euh, ou autrement. Mais tremper dans une petite soucoupe, ça marche très bien. Alors ça, c'est l'étape que je déteste parce que ce qu'il faut faire, c'est venir... Placé. Normalement, je, vais, je vais essayer de me mettre un petit peu plus euh, de manière à ce que vous ayez une vue bien de, du haut. Voilà, vous voyez, je suis venue pousser le papier contre la surface et il n'y a pas de souci, ça fonctionne nickel. Hop. Et je viens faire ça encore une fois ici à l'extérieur, donc je vais soulever. Ici à l'intérieur, ici à l'extérieur et ici à l'intérieur. Et là on aura fait pour cette partie là. Généralement ce que j'essaye de faire c'est découper un petit peu plus petit <coughs> euh, au jugé. Parce que ça ça n'a vraiment qu'un intérêt de découper ça avec des ciseaux. Euh, un tout petit peu plus petit que le carton. Alors là il y a plusieurs possibilités. Soit... Hop, on met déjà, on met le, le, le carton, le, le truc dessus, et ensuite on vient hop, hop, hop, hop, hop, faire comme ça. Soit on le fait en l'air. Voilà, je fais pareil à l'intérieur. Là, je vous montre bien cette étape-là à plusieurs reprises. C'est un peu répétitif, mais c'est volontaire parce que. Euh, c'est une étape qui peut poser des problèmes, et notamment quand on a tendance à vouloir être trop précis et à tatillonner. Là, je vais le plier en deux avec le collant à l'extérieur pour faire cette partie-là. Je mets à peu près, hein, je vous voyez, c'est pas super bien plié et tout, hein, c'est juste pour maintenir euh, les bords entre eux, c'est tout. Ça va juste maintenir, c'est vraiment, euh, vraiment tout, ça va empêcher de partir dans un sens et dans l'autre. Euh, ça n'a pas besoin d'aller au bord, ça n'a pas besoin d'être plus que ça. C'est vraiment pas compliqué. Alors quand vous tournez, si vous tournez euh, votre pièce sur euh, du, du, du mouillé, euh, des supports comme ça, euh, le fait de cochonner avec l'encre par exemple, ça on s'en fout. Euh, par contre, faites attention à ne pas décoller ce que vous venez de faire. Euh, il peut arriver que le papier reste sur la surface et euh, que ça décolle ce que vous avez fait. Donc là, je vais utiliser un petit peu un autre euh, une autre manière de faire, je mets comme ça, et ici ça part là-dessus, je vais soulever. Alors, bon, voilà. On peut faire ça en l'air. Euh, moi je préfère poser en-dessus, je trouve que c'est plus facile, mais bon. les, les mains, euh... euh, l'utilisation de nos mains n'est pas identique pour tout le monde. Voilà. Bon, vous voyez ce que ça donne hein? Je vais vous montrer sur, sous plusieurs angles. Là, ça dépasse un peu, c'est pas grave. C'est vraiment euh, juste l'idée de venir renforcer pour que ça tienne. Et vous voyez que maintenant, je peux bouger euh, l'objet. Et pourtant, on est sur du mouillé, là, encore. Hein. Donc, euh, c'est pas sec, ça n'a pas pris, ça s'est pas solidifié. Euh, hop. Voilà. Celui-là, je vais le légèrement le, le replier, un petit peu comme ça. C'est vraiment... Euh, très grossier, hein, cette étape-là, vous prenez pas la tête, tout ça, ça va être caché, ça va être couvert, ça ne se verra plus du tout. Je mets en pause le temps de faire les deux autres faces, ce sera exactement le même principe. Colle et scotch de, mars de masquage. La colle, vous pouvez aussi, au lieu de la mettre ici, euh, la mettre là. Voilà, par exemple. Et il y a un, une autre petite chose que je vais quand même vous montrer. Ce que j'avais dit, je vous reprends après, puis euh, finalement je me suis dit, mais attends, il y a d'autres astuces qu'on peut montrer. Alors, voilà, à peu près, c'est, euh, là, ce n'est pas, en... pas des miniatures, c'est euh, du cartonnage un peu classique, mais c'est pas des miniatures. Euh, mmh. Ça, c'est extrêmement pratique, c'est génial, on perd pas le bouchon parce qu'il est, à... il est à... attaché. Ça ne sèche pas, j'avais peur que ça sèche parce que le tube est extrêmement fin. Euh, et en fait ça sèche pas, ça se remplit avec euh, de la taille qui gloue, en plus on peut prendre en gros contenant, c'est euh, beaucoup moins cher, ou euh, de la colle, euh, je n'ai pas essayé avec la colle vinilique, mais il euh, n'y a aucune raison que ça n'aille pas, différentes colles blanches, euh, hop. et c'est génial, je me, je me sers énormément de ça parce qu'on euh, est, on est sur quelque chose de très pratique, euh, tout en étant économique, euh, grâce à ce flaconnage quoi. Donc si jamais euh, votre peau distribue euh, un peu trop euh, brutalement ou qu'il n'est pas adapté ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à vous renseigner à regarder si vous trouvez ce, ce type de, de flacon pour transférer votre colle. Voilà, voilà. Hop. On voit déjà le, la, la boîte, le tiroir qui se monte là. Pour ne pas attendre trois plombes, j'ai accéléré le séchage au heat gun, ce qui est tout à fait possible de faire. Sinon, vous le laissez, ça sèche assez rapidement, c'est fait pour. Euh, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que quand je tiens euh, par un bord, tout l'ensemble tient. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça tient euh, très très bien et, euh, et tout seul. Voilà ce que ça donne. On a euh, donc c'est très moche pour l'instant. C'est tout à fait normal, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout l'esthétique, tout sera caché. C'est juste d'avoir une structure, et une structure qui tient le coup et qui est solide. Là je sens que c'est encore un petit peu humide, donc ça va euh, continuer à sécher et continuer à devenir plus résistant euh, au séchage. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape, c'était euh, bon, bah découper... Euh, voilà, cutter ciseaux en fonction des, du carton que vous avez, sachant que les ciseaux euh, vont avoir plus tendance à laisser des petites marques, à être un petit peu moins euh, euh, nickel comme résultat, mais euh, si votre carton est fin, ça peut suffire. Et, euh, et ça peut être aussi moins fatigant, moins dangereux en fonction de, de la personne qui fait le, le cartonnage. Donc bon ben bah voilà, c'est euh, avoir euh, pour ce qui vous convient le mieux, ou ce qui vous convient le mieux à la situation, les personnes avec qui euh, vous faites cette activité là. Ça c'est la base en fait, c'est la forme de base du cartonnage. Que ce soit un, un, un carré, alors le carré il faut être bien précis, euh, ou un rectangle, c'est <coughs> le plus simple, le plus facile. Rien qu'avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Euh, si on fait ça plus, un tout petit peu plus grand, on a une boîte avec un couvercle. Mais même sans ça, parce qu'il faut quand même ajuster, il faut quand même être assez précis, euh, moi j'ai fait pas mal de choses comme ça pour ranger mes tiroirs, parce que euh, les organisateurs sont jamais à la bonne taille, c'est jamais comme je veux. Il euh, y a toujours un stylo qui dépasse, qui est trop grand, etc. Et euh, rien, rien qu'à pouvoir faire euh, des organisateurs qui peuvent être plus ou moins beaux après, si vous dites ouais c'est quand même vraiment laid, euh, mais je vais mettre juste euh, un, un fond. Pour que ce soit moins moche ben voilà c'est très bien ou alors je vais mettre du craft tout autour pour euh, pour que ça fasse un peu plus uni euh, si j'utilise des restes de carton et va ben, très bien voilà fait ce qui vous convient et ce qui est adapté à vous mais ensuite on va passer à l'étape suivante qui sera vraiment plus une étape de décoration euh, mais qui va aussi contribuer euh, à la solidité de la structure on est le lendemain, on passe à la préparation de la décoration. Je vais vous montrer les résultats, ce que ça donne. Donc le tiroir ici, alors je les ai sous-couchés en blanc. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc ça donnait ça, c'est très moche. Euh, le, là vous voyez les tranches, euh, j'aurais pu ou j'aurais dû passer du gommé pour avoir euh, quelque chose de lisse, de plus beau. Euh, si jamais par exemple vous faites que de la peinture et pas... Euh, euh, mettre du papier dessus mais ce que je vous conseille pas au point de vue esthétique je vais mettre ça de côté je vais vous montrer j'ai eu des petits soucis euh, on voit que c'est pas droit euh, ici là également c'est tordu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, ça euh, celui-là le, le carton là elle est encore mais en fait le carton qui était un carton d'emballage euh, je viens juste de sous-coucher c'est encore un peu collant euh, d'un matériel Ikea quelconque de rangement euh, a très mal supporté l'humidité liée au, au papier craft gommé et euh, il s'est gondolé, il s'est abîmé, c'est pas génial. Également, normalement, quand on fait, euh, quand on positionne les, le craft on va bien venir euh, appuyer, bien lissé dans les coins pour éviter ces coins euh, assez euh, moches et ratés euh, comme, comme là. Euh, alors je sais pas si c'est parce que mon craft est ancien, il a, il a quand même pas mal d'années, il a eu des éclaboussures, donc des fois il est un petit peu. La, la, la colle est un peu abîmée, je ne sais pas. Euh, mais j'ai eu quand même beaucoup de difficultés techniques, plus que sur d'autres projets. Là on voit euh, dans ce coin là le, le craft s'est bouleté, c'est carrément. Euh, décoller. Donc ça a été vraiment un projet qui a été euh, difficile, galère. Pour l'instant c'est très moche mais ça c'est plutôt normal. Donc je vous montre un peu, il est bourré de défauts et, et notamment les angles j'ai eu beau pousser, euh, voilà quand je remets le doigt dessus. On n'aurait pas dû faire ça avec la colle pas sèche, on voit que ça se remet en place. Mais ça, ça veut dire que ça s'est décollé au séchage, c'est pas normal. Euh, le, le carton s'est gondolé, ça c'est parce que j'ai utilisé du carton de mauvaise qualité. Si j'avais pris euh, le carton plume ou le carton que j'utilise habituellement euh, pour faire du cartonnage, ça n'aurait pas bougé et on aurait un résultat beaucoup plus propre. Euh, ceci dit, le carton, il euh, y a carton et carton. Voilà. Celui-là. Euh, je vais éteindre la lumière pour qu'on voit la pli. Voilà, vous voyez cette, euh, cet endroit où ça s'est déformé, euh, où ça s'est plié. Ça, c'est le carton Ikea qui a beaucoup bougé et qui a vraiment très très mal réagi. Euh, ce carton qui est de la récupération aussi n'a pas bougé du tout. Euh, par contre, j'ai eu des petits soucis au niveau de, euh, euh, des tranches. Parce que si ce n'était pas parfaitement découpé, il y avait tout de suite une espèce de rigidité qui laissait des, des traces. Et enfin, comme troisième carton de récupération, il faisait grosso modo la même épaisseur. Donc ça, c'était pas gênant. Mais par contre, le, la réaction euh, à l'humidité, c'est euh, rare que j'utilise des cartons différents sur un même projet. Euh, généralement, je vais utiliser euh, le même, kit à ce qu'il ait plusieurs épaisseurs mais euh, le même type de carton et je, je pense que c'était pas une super idée et ça c'était le carton de... Des systèmes de rangement de chez Action qui n'a pas bougé, mais qui a une tranche qui est, euh, qui est très moche. Cette tranche, normalement, on va venir la dissimuler euh, en mettant du papier. Euh, J'étais pas sûre de ce que je ferais, parce que c'était juste de l'esthétique. Je voulais un truc pas trop moche pour mettre sur mon bureau, mais je ne voulais pas forcément non plus quelque chose d'impeccable, de, de, de, de parfait, notamment à l'intérieur, puisque c'est juste « je vais foutre mes stylos dedans ». C'est pas encore décidé. De toute façon, là pour l'instant, ça doit encore continuer à sécher. Ce que je voulais vous montrer dans cette partie-là de la vidéo, c'était euh, la préparation euh, esthétique. Je vais faire une petite pause parce que mes doigts sont sales et avant de manipuler vos papiers, euh, je viens de les laver bien entendu, mais euh, comme le, la peinture n'était euh, pas sèche, la, la, la peinture en bombe n'était pas sèche, euh, j'en ai plein les doigts et je vous conseille vraiment quand vous manipulez vos stocks de papier, de garder euh, vos mains très propres, parce que ça va très vite de tâcher une feuille de papier en plein milieu, et c'est extrêmement euh, frustrant quand euh, on vient de, de, de, de gâcher euh, des très beaux papiers ou des choses comme ça. J'enlève le papier plastique qui me servait, que j'avais mis là, juste pour protéger justement les papiers. Tant que je manipulais euh, la, la boîte avec cette peinture qui n'est pas sèche, et je vais vous présenter certains papiers. Alors, mes doigts. Il y a encore des traces de peinture. Mais ça ne va plus transférer là. Donc c'est pas un problème. On a ce type de papier. Est-ce qu'on le voit Je vais rallumer. Euh, ce type de papier sont extrêmement fins. Et euh, on peut avoir, notamment quand il est légèrement humidifié, euh, de la transparence. Euh, donc ça... Euh, C'est joli, mais euh, pas. Ben voilà, par exemple, on voit l'écriture qui est de l'autre côté. Là, on voit les motifs du papier qui est encore en dessous. Euh, il faut que le support en dessous soit préparé. C'est aussi pour ça que j'ai sous-couché, parce que je n'avais pas envie d'utiliser euh, un support, euh, une décoration noire, etc. Donc, soit on fait une première couche de papier blanc, soit on vient préparer son support s'il n'est pas euh, blanc, bien clean, euh, etc. On vient le préparer avec un peu de peinture. Ça dépend aussi de l'épaisseur du papier. Euh, souvent, c'est papier comme ça, très fin. Il vaut mieux mettre un... Ah, excusez-moi, mon a trouvé le... le plastique. Euh, il vaut mieux mettre une première couche de papier fin blanc tout simple euh, sur pour ce type de papier qui est, qui est fin, qui, euh, qui va laisser beaucoup passer de, de, de, de petits défauts. On va les voir à travers. Et euh, les couleurs également. Avec ce type de papier-là qui est beaucoup plus épais, euh, beaucoup plus solide aussi, hein. euh, pas de soucis. Et puis bien entendu, c'est toujours le problème des couleurs, les couleurs claires vont beaucoup plus être impactées par la transparence, etc. que les couleurs euh, sombres. Euh, là pareil, c'est un papier qui est fin, qui est assez fragile, je vous l'avais montré euh, sur cette boîte-là, qui est bien mieux, euh, bien mieux réussi, bien mieux réussi avec une charnière et tout, qui... Euh, qui est en carton épais, qui a des facettes faites proprement <rire> voilà, ça c'était bien fait euh, le problème c'est que c'est effectivement encore une fois un papier fragile qui va s'abîmer avec le temps, euh, s'il est soumis à de fortes euh, manipulations Là, on, on voit on voit vraiment euh, que euh, hop là voilà on voit vraiment qu'il a pris des, des chocs euh, que le papier il est élimé euh, qu'il a un peu peluché aussi, qu'il a perdu ses couleurs sur tous les, les angles, les coins. Donc ça c'est des papiers qui sont fragiles. Euh, Celui-là c'est un papier épais, euh, qui va vraiment bien couvrir, il n'y aura aucun souci. Euh, le motif est très beau aussi, il résiste extrêmement bien, je l'ai utilisé pour d'autres projets. Euh, c'est vraiment euh, impeccable, il a un petit côté un peu vinyle au toucher. Euh, nickel et puis en plus il réagit très bien à l'humidité de la colle c'est à dire que contrairement à ce papier là qui va tout de suite gondoler euh, on a intérêt à faire vite à faire soigneux etc ce type de papier euh, résiste très bien il se déforme pas il bouge pas il froisse pas euh, S'il y a une erreur, il l'autocompense quelque part grâce à sa texture et son épaisseur. Donc, ça, c'est vraiment des très, très, très bons papiers pour, euh, pour faire du cartonnage et surtout si vous débutez. Euh, tout ce qui est papier japonais et tout ça, euh, peut-être un petit peu plus à réserver pour les personnes qui gèrent. <rire> c'est plus technique. Alors, j'en ai d'autres. Hop, hop, hop, hop. <rire> il y a des chutes, il y a des restes, il y a plein de trucs. Alors celui-là c'est un extra fin type mûrier euh, avec une brillance, euh, il est beau mais euh, c'est pareil, c'est un papier qui est assez fragile et euh, je ne pense pas utiliser ce type de papier pour ce type de projet. Euh, ça il ne faut pas trop le mouiller, euh, c'est magnifique dans les, les boîtes justement pour les organisateurs de bureaux et tout ça. Euh, comme le motif est assez lourd, ce qui peut être intéressant c'est de mélanger deux papiers. Euh, bah celui-là c'est le même hein, c'est même que celui qu'on a vu euh, tout à l'heure ici euh, de mélanger deux types de papier un qui a cette base là et qui va être par exemple euh, euh, uni crème et puis un à l'intérieur euh, avec les motifs pour éviter que ce soit trop lourd, trop euh, redondant euh, c'est quand même assez riche en motifs euh, mais ils sont très beaux bon là c'est des chutes là pareil on a, euh, on a une chute c'est un papier euh, assez classique celui-là euh, J'avais fait des boîtes avec le même motif par exemple. Ça aussi c'est des manières dont on peut coordonner. Euh, par contre je n'ai je n'ai plus l'exemple parce que c'était pour une. J'avais refait une boîte. Euh, L'intérieur était très abîmé, c'était une boîte. De... Vous savez avec les, les jeux de cartes. Et en fait, il y avait un jeu de cartes bleu et un rouge. Et j'avais pris une feuille de papier comme ça avec le rouge et une avec du bleu. Et j'avais fait le, la correspondance avec le, le contenu. C'était une boîte familiale, mais dont une partie était d'une. On a différents papiers à motifs, voilà comme ici avec des libellules et tout ça. Là, on reste sur des papiers assez classiques et habituels en termes de texture assez fin. Ça, c'est une chute de papier japonais. Alors, le fait de ranger... Euh, tous ces petits trucs c'est extrêmement complexe, D'aller retrouver ce qu'on a et à manipuler ces grandes tailles, là je voulais vraiment pouvoir vous montrer, donc effectivement euh, je crois avoir fait le tour, ce que je voulais vous montrer comme papier, on va y arriver, bon je redéballerai tout, je rangerai tout après, voilà c'est ce papier, là on est sur l'envers, c'est un aspect euh, cuir un peu euh, un peu gros, un peu écaillé. Le papier est extrêmement solide. Et de l'autre côté, on voit bien cet aspect simili cuir euh, Il est génial. C'est vraiment une, une merveille à travailler. Il est très résistant. Il réagit super bien à l'humidité. Euh, C'est vraiment un plaisir. Si vous avez la possibilité de travailler avec des papiers comme ça, alors pas forcément... Euh, exactement ce motif, euh, d'ailleurs j'aime pas, il y a un petit aspect un peu verru. Euh, juste, je vais vous faire un zoom pour vous montrer vraiment. Oui, alors pour ma main. Voilà, pour vous montrer vraiment euh, ce que ça donne. Voilà, on, on, on a vraiment quelque chose de très texturé. Et du coup, si jamais il y a des défauts, ça va venir les les cacher, les dissimuler, on ne va pas les voir. En plus, c'est assez agréable au toucher. Euh, et, et je vous dis, le papier est extrêmement résistant. Euh, c'est impeccable, y compris pour des choses qui vont bouger. Donc là, ce que je vous propose dans cette partie de vidéo... Hop On va commencer à, à ranger un peu mon son. Euh oh, non, je ne vais pas ranger. Ce que je vous propose dans cette partie de vidéo, c'est de venir réfléchir, en fait à votre utilisation de l'objet, à ce dont vous avez besoin, à ce qui est important, etc. Je pousse ça, je vous montre. Ah. On va y arriver. Voilà, je rangerai mes papiers après. Alors ça, c'est une boîte que j'ai réalisée il y a pas mal d'années. Avec le papier dont je vous parlais, ça s'est brûlé, je voulais justement donner un aspect ancien, j'ai carrément cramé volontairement euh, la boîte comme si elle était euh, abîmée euh, des petits fermoirs qu'on peut euh, acheter pour euh, le cartonnage j'ai fait exprès pour hop et là j'ai refait l'intérieur c'était autrement avant euh, et ça justement c'est un papier euh, un papier japonais là j'ai mis j'ai pas mis de métal dedans je crois euh, parce que justement je voulais faire un truc un peu aimanté euh, mais je ne l'ai pas fait sur ce, cet objet là je l'ai fait sur un, un autre contenu possible donc voilà ce que ça peut donner sur une, une boîte euh, euh, refaite là j'ai pas refait les bords j'ai eu euh, des, pareil des petits soucis bon après je laissais tomber euh, mais voilà <rire> et puis euh, ici un fond euh, et on peut venir pour faire un peu écritoire venir euh, euh, glisser les stylos à l'intérieur et puis euh, les laisser maintenir, mettre un carnet, euh, des petites bricoles et tout ça. Voilà, donc pour vous montrer vraiment ce papier extérieur, il est extrêmement solide, euh, il tient vraiment très bien le coup, puisque ça c'est une réalisation qui a quand même pas mal d'années, qui a bougé, qui a traîné, qui a été manipulée, euh, et au final ça n'a pas ça n'a pas bougé du tout, C'est euh, l'état est nickel. quoi. Donc voilà euh, pensez à choisir votre papier en fonction certes de l'esthétique mais aussi euh, de votre capacité à manipuler délicatement les papiers ici. Il y a besoin si le papier est fragile. Et euh, de là où il va être, de ce à quoi il peut être confronté, si on est sur une mallette, quelque chose qui doit bouger, vous avez intérêt à avoir un papier solide. Si c'est quelque chose qui est enfermé dans un placard et qui va euh, peut être manipulé, vous pouvez vous permettre un papier beaucoup plus fin, plus décoratif, plus léger. Et puis également, à la structure en dessous. Est-ce que vous allez préparer votre support pour... Euh euh, des fois que le papier soit transparent, etc. Voilà. Euh, prochaine étape, eh ben, on va mettre en place les papiers quand je les aurai choisis et euh, voir peut-être s'ils vont. Euh, les neufs quand je les aurai reçus. A voir. Alors finalement, j'ai choisi ce papier-là pour le revêtement intérieur et je pense prendre l'autre noir graphique pour l'extérieur, mais. Euh, à voir. Pourquoi j'ai pris celui-là Parce que c'est le seul euh, épais, c'est le seul qui a cette qualité qui va me permettre de rattraper le, les catastrophes et les grandes erreurs euh, que j'avais, notamment à cause de la qualité du carton <rire> donc j'en ai déjà monté un et on voit à peu près, je vais zoomer euh, que euh, le, la bordure est beaucoup plus euh, propre, beaucoup plus lisse, je vais le faire pivoter également voilà <rire> Ça fait beaucoup plus. Euh, hop là, pas le, bon, le bon endroit. Ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse, grâce euh, à ça. Alors là, il manque un petit bout. Je vous le disais, hein, cette, cette version de cartonnage, euh, je l'ai fait en mode récupération. C'est pas soigneux. Euh, J'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Là, on voit, ça a encore, ça a encore énormément bougé. Euh, mon carton a mal supporté l'humidité. Ça, c'est un, un pli. Euh, lié à ça, donc euh, voilà on n'est on est pas sur euh, le cartonnage artistique, c'est plus utilitaire et on va essayer de faire en sorte qu'il soit pas trop moche euh, je vous ferai probablement une boîte un jour euh, beaucoup plus soignée en vous montrant vraiment comment faire les choses correctement mais avec du carton euh, de meilleure qualité qui ne sera pas du carton de récupération et euh, une forme aussi euh, plus simple je vous montrerai peut-être aussi d'autres réalisations que, euh, pour lesquelles ça s'était bien passé j'avais fait le boulot correct euh, mais aujourd'hui on est en mode euh, beaucoup plus détendu sur le résultat je suis sur l'envers de mon papier ici il est brillant, il est plus beau, c'est la partie qui va être visible je vais travailler sur l'autre côté alors, là, je vais regarder combien de hauteur c'est. Alors, on voit, j'ai eu un souci. Euh, je pense que c'est le fond qui a bougé. Euh, et après, j'ai voulu euh, rectifier euh, mon bord parce qu'il débordait. Et euh, j'ai coupé... Voilà, j'ai vraiment très, très mal fonctionné euh, sur cette boîte et en particulier avec ces espèces de sous-compartiments. Il euh, y avait des manières vraiment beaucoup plus esthétiques de le faire, euh, mais qui impliquaient de doubler ou de faire d'autres systèmes et je voulais garder le même système simple, euh, ça ne donne pas des très bons résultats, c'est bon à savoir. Euh, plus, plus simple pas ne donne pas forcément des, des, des, des aussi bons résultats que euh, où on reprend en fait la technique et on va faire par exemple ici. Euh, au lieu de venir fixer des, des compartiments, on va refaire tout simplement des boîtes. Euh, qu'on va insérer dedans. Mais c'est vrai que du coup, ça fait une fois, deux fois l'épaisseur euh, pour chaque partie. Quoi. Mais le résultat est beaucoup euh, beaucoup plus réussi. Alors, on va regarder la hauteur. Donc je suis... C'est le... un peu le souci, c'est que je suis à 4 cm. À 3,9 d'un côté, parce que normalement j'aurais dû être à 3,9 ou 3,8. Donc effectivement, je suis à 3,8 d'un côté. Euh, et de l'autre... Voilà, ça s'est effectivement complètement enfoncé je suis à 3,1, 3,2 donc ça c'est pas du tout normal euh, c'est pas ce que je voulais faire C'est <rire> euh, s'est passé comme ça et puis c'est tout on va partir du fait que si je veux des, des bordures sur le fond si je veux déborder ici je vais mettre une marge en plus souvent mes 5 mm euh, je mettrai une plaquette au fond je pense pour que ce soit plus propre j'ai pas besoin d'énormément déborder ou pas besoin de déborder en tout cas sur ces côtés là je ferai euh, déborder sur, latéralement par contre alors donc euh, si ça peut déborder quand même on va dire que on part sur du 8 j'avais essayé avec mon crayon de papier euh, le problème c'est que c'est très peu visible voilà on voit à peine un petit reflet je me suis dit que j'allais essayer avec un crayon blanc pour voir si on voyait mieux sur du noir ça se tente, hein. ouais, alors c'est pas flagrant du tout ça aussi c'est euh, un peu les ennuis techniques c'est beaucoup plus facile de travailler sur du blanc mais en même temps le blanc c'est hyper euh, ça se tâche énormément donc euh, voilà il ya des inconvénients et euh, et des avantages en fonction de ce qu'on va utiliser Hop. Euh, je, je regarde là si j'ai d'autres parties à faire en 8, non. Donc je vais euh, prendre cette mesure-là, ajouter mes marges. Donc cette mesure-là, elle me dit euh, à l'intérieur qu'on est à 7,5. Et euh, je veux des marges 5 euh, ouais, bons millimètres, donc on va partir sur du 8,5. peu près. Alors, je ne vois pas grand-chose là je suis, je suis un peu plus et j'avais dit je voulais 7,5 mais avec des marges donc si je mets ici on copra ici 7,5 8 euh, ben non on ne voit rien du tout Les soucis de travailler sur du noir Donc là je note à 8 Et je note à 0,5 ici pour avoir euh... Et donc je suis sur un total de 9 Il y a, il y a des méthodes un peu plus simples à faire J'aurais vraiment pas dû bosser sur du noir pour, euh, pour vous montrer. Je pense que je vous referai une vidéo euh, cartonnage sur un modèle beaucoup plus simple. Et euh, euh, plus simple et puis euh, avec des couleurs choisies pour euh, passer mieux à la caméra. Parce que là, <coughs> on a quand même quelque chose qui est, qui est pas tip top pour.. Euh, pour un tuto. Bon, je vous le termine quand même parce qu'il eu, euh, ne serait-ce que parfois avec les erreurs, euh, on peut se dire, ah mais oui, c'est ça qui avait bugué la dernière fois, qui n'avait pas fonctionné. Donc là, je fais ma pliure au milieu, hein, mais euh, voilà, je vais couper pour la partie qui va être pliée pour les bords, donc c'est ça, ici, voilà. Et pareil ici. Alors un petit V pour que ce soit euh, un peu plus euh, pliable, un peu plus manipulable, euh, pour qu'il n'y ait pas les, les bords qui traînent n'importe où, mais à, à, à voir si ça ne gêne pas à un autre moment, qu'il n'y ait pas des coins qui apparaissent euh, blancs alors parce qu'il manque un millimètre de, enfin, un dixième de millimètre de, de papier quoi. Alors le, le noir c'est vraiment pas un bon choix pour, euh, pour voir clair, forcément quelque part. Alors ensuite je tapisse de vernis colle. Ce que je vais faire c'est que euh, j'ai pu retrouver ma maquille. donc je vais prendre euh, voilà, cette plaque de verre là, ça, me met, ça va me permettre de la pousser, et d'éviter de foutre de la colle. Euh, sur euh, tout mon matériel et tout de risqué de, de cochonner. J'ai dit vernicole, normalement on prend de la colle vinylique et euh, je n'en ai plus. Voilà, alors décidément c'était le c'était le cartonnage, le cartonnage de la loose. Hein. Full récup, full euh, on termine euh, les placards, euh, on vide euh, dans les coins. Et euh, mollo les exigences euh, euh, esthétiques. Ce qui n'empêche pas ultérieurement de refaire le boulot. Donc je tartime. Et là justement c'est là que le papier est particulièrement euh, agréable. Déjà il ne il il déteint pas. Euh, ou pas énormément. Euh, ce qui peut être le cas et en particulier avec les couleurs sombres. Euh, il perd peu ou pas de morceaux. Euh, les petites bouloches comme ça. Et euh, vous voyez qu'il a une excellente tenue il n'est pas devenu tout mou, et même si c'est des colles qui sont faites justement pour le papier, pour pas le, le, le, le tordre, pour pas les, les abîmer le papier, ça reste en théorie, parce qu'en pratique il y a des papiers, on y va un petit peu violent avec avec le, le pinceau, on le déchire, quoi carrément. Donc là je le mets en place, et je vais utiliser mon plioir pour vraiment l'enfoncer dans les angles, et espérer que ça ne fasse pas comme avec mon, <rire> mon, mon scotch euh, de cartonnage qui est euh, ressorti des angles en fait. Ça c'est pour avoir un beau fini, euh, le fait de venir euh, taper, euh, bien euh, euh, venir lisser, venir enfoncer le papier bien partout, dans les angles, comme ça. Hop, pour avoir hein, un beau fini. Pour avoir des angles bien marqués et pas euh, les cochonneries euh, rondes euh, qu'on voit justement un peu partout là, des espèces de cochonneries, c'est pas beau, pas réussi. Euh, mais je vous dis, j'ai eu des gros problèmes, je sais pas forcément toujours lié à quoi. Après, mon matériel, effectivement, est parfois vieux, parfois euh, pas, pas de bonne qualité. Le, le carton, euh, un des cartons que j'ai utilisé bah, m'a vraiment posé des problèmes. Il s'est déformé et je pense qu'en se déformant. Euh, quand il était mouillé, il a tiré sur mon, mon papier gomme. là. Et euh, bon, bah, voilà, une fois que c'est tout déformé, euh, <rire> on peut essayer de faire les choses proprement. Ce n'est pas, pas forcément évident. Donc là, l'étape de décoration va me servir aussi à essayer de récupérer un peu euh, les erreurs, etc. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une petite tache blanche. Euh, euh, à voir si je le récupère en faisant cette euh, partie-là. Euh, ou euh, si à la fin je me dis bon bah, voilà j'ai quand même récupéré pas mal de problèmes euh, je suis vraiment désolée pour le retour caméra on le voit bien en vrai que là j'ai vraiment la, la ligne qui est marquée euh, J'ai essayé essayer avec, de jouer avec la lumière mais euh, si on le voit voilà vous voyez que les lignes là cette fois-ci elles sont bien marquées euh, on n'a pas le problème euh, précédent d'avoir des angles ronds C'est pas super flagrant. Encore, encore une fois, je, je, sur, sur tout ce qui est euh, caméra et tutoriel, j'apprends en même temps que je le fais, parce que euh, j'ai pas, euh, pas mon boulot d'être prof sur internet de bricolage. Euh, donc j'apprends et ça me permet de voir que bon bah voilà, le noir on laisse tomber, y a, y a le retour caméra est pourri. Euh, et puis euh, je pense aussi à la longue euh, essayer de, de, de raccourcir les vidéos ça s'était déjà fait mais à chaque fois que je réentame une nouvelle thématique c'est toujours un peu plus long parce que je vous redonne beaucoup de détails euh, donc voilà moi je vais continuer de mon côté oh, tard, le, le carton comme on voit il, il s'est complètement tordu <rire> je vais continuer de mon côté et puis euh, je vous reprendrai euh, s'il y a des, des infos pertinentes à vous redonner voilà alors j'ai fini une petite partie, je voulais juste montrer ça, euh, ça va être pour faire un, un, le fond en fait. Euh, souvent on peut faire le contraire, c'est à dire commencer par le fond avec les bords qui remontent, ça peut même être beaucoup mieux. Et puis ensuite on va mettre des facettes autour. Voilà. Là j'ai fait euh, une partie des facettes et euh, je vais faire le fond. Euh, J'utilise des chutes, encore une fois si on veut faire ça bien, soit on découpe. Euh, pile poil à la bonne taille euh, mais plus ce qui est souvent plus fait c'est de venir plier pour avoir un bord euh, qui n'a pas euh, la coupe en fait et notamment dans les papiers qui ne sont pas teints dans la masse c'est à dire qu'on voit du blanc à l'intérieur alors qu'il y a des couleurs de part et d'autre du papier Là, c'est un noir, il est teint dans la masse, il est épais, il est de très bonne qualité, et euh, <coughs> je ne suis pas sur un cadeau, que sur, sur quelque chose que je vais offrir, je suis sur une petite création qui était euh, surtout à viser, pratique pour moi, euh, donc je vais juste plier le bout qui m'intéresse, et puis le placer au fond comme ça, euh, tout simplement. Alors, je remets ma colle... D'ailleurs j'ai manipulé tout ça avec de la colle et vous voyez que mes doigts, euh, même s'ils sont un peu cracra, euh, on n'est pas sur des papiers de mauvaise qualité où je me retrouve avec les doigts tout noirs. Euh, ce n'est pas forcément un problème, mais si vous manipulez euh, du blanc et du noir, euh, dans ce cas-là il va falloir le prévoir et bien vous laver les mains entre chaque partie de couleur pour ne pas transférer le noir sur le blanc. Alors, toujours un peu la phase délicate en ce qui me concerne, c'est positionner, placer les choses. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Voilà. Hop, hop, hop. On pousse, on pousse. Là, c'est plié. Et je vais venir le, le positionner et le plaquer au fond et utiliser mon plioir pour hop, avoir tout le tour. Bien positionné, bien appuyé. Contre. Et donc là, on voit il n'y a plus du tout de, de blanc visible. Euh, J'en vois sur le retour caméra. Non, c'est du, du reflet uniquement. C'est pas du blanc, c'est du reflet. Des fois, ça peut être la colle qui n'est pas encore sèche. Euh, mais là, on a enfin quelque chose de, de propre. quoi. Voilà. Alors, sur la partie avant, puisque j'avais prévu un tiroir, chose que je déteste, parce que c'est difficile à faire. Il faut bien ajuster, faut tout ça, ça m'a... Bon puis il a plein de choses à pas oublier quand on fait un tiroir euh, j'avais oublié un petit peu euh, donc je suis venue couper ici cette partie là et replier euh, les morceaux vers l'intérieur comme ça la bordure elle est euh, elle est noire et là la... euh, le, le tiroir va venir s'insérer ici ah bah ben voilà ça rentrait parfait j'avais énormément de de l'attitude, j'avais de la place. Et euh, finalement, bah ça y est, ça, le, comme je vous avais dit, le carton qui se déforme et tout ça, et bah typiquement, voilà, un tiroir, euh, bah si ça se déforme, il ne va plus coulisser correctement. Euh, on verra s'il si, si rebouge. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas les tiroirs en cartonnage. C'est qu'il faut être très précis et il faut avoir. Euh, euh, faut, pas, faut pas plaisanter avec, euh, avec les dimensions et euh, avec la qualité du carton. Euh, et comme là le carton s'est gondolé et a bougé avec cause de l'humidité, eh ben, euh, on a quelque chose qui, euh, qui coulisse pas bien. Euh, et sachant qu'en plus je vais encore devoir euh, mettre un tour. Euh, je verrai, je pense que je, rabote, je devrais raboter cette partie là pour que ça coulisse mieux quoi. donc voilà, toujours vérifier au fur et à mesure et continuer à vérifier que les choses s'articulent bien et qu'elles vont bien donc là on a un compartiment de fait et euh, en gros ça fait deux jours que je bosse dessus quoi. Euh, mais euh, je répète encore une fois hein, celui là on est sur, euh, sur de la récup il euh, y a des choses qui sont plus simples, comme par exemple euh, utiliser des boîtes, euh, des boîtes de céréales, des boîtes euh, diverses et variées et juste les recouvrir euh, ou les coller entre elles. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Qui seront plus simples, voire parfois plus esthétiques. Mais euh, je voulais quand même vous montrer ce qu'on peut faire en, un peu en termes de recyclage. Et puis euh, euh, de conception aussi, de, de, de choix. Donc ça c'est une possibilité. Je vous montrerai des choses plus simples et euh, plus faciles à d'autres moments. Pas ah oh, génial ce tiroir. Et voilà pour l'étape finalisation. Alors finalement j'ai peint en noir parce que euh, j'avais vraiment trop de difficultés à venir placer mais mon papier correctement et notamment au fond c'était une catastrophe. Je me suis dit bon on va peindre en noir pour faire les bords et puis finalement j'ai tout fait en noir. Euh, la peinture fonctionnait bien sauf le tiroir qui toujours pas en fait. Euh, je vais surtout d'abord le tester. Là comme finalisation ce que je voulais faire c'est sur un bord, enfin sur deux bords, la, la face avant et le côté mettre euh, tu, euh, des feuilles magnétiques. Donc je les ai déjà découpées, ça se présente ah, comme ça. ça et euh, c'est du format A4, ça, on un format à 5 il y a plein de tailles. Et ensuite, on peut le découper, le coller sur des meubles ou euh, oui. du cartonnage. Là, c'est vraiment pour faire un objet euh, utilitaire. Je pense que je referai l'esthétique parce que je le trouve vraiment pas beau. Euh, mais euh, c'est pas, pas très grave. Je voudrais déjà qu'il ouais. qu fonctionne ouais. bien. <rire> Et ben voilà, je l'ai mal collé. Okay. Allez, la fin. C'était sûr la boulette. Je vous montrerai sur l'autre comment faire pour éviter ce que je viens de faire. Il y a une, une stratégie, une méthode. En attendant, je vais passer ici, je vais le placer d'un côté et le dérouler. J'ai mesuré un peu pour que ce soit bien la bonne taille. Voilà. Et on évite de coller trop vite. On vient le placer au fur et à mesure. Alors là on voit qu'il y a une bosse ici et c'est euh... ah, ça s'était vraiment déformé ici. Euh... ça Je le poserai un petit peu de ce côté-là pour que pour avoir un appui, que la colle prenne bien, surtout qu'en plus là je l'ai manipulé, j'ai enlevé une partie. Hop. Alors la face avant, ça est méga zoomé. Mais je ne peux pas reculer. Donc j'ai euh, pris un morceau de feuille, je l'ai découpé aux bonnes, bonnes dimensions euh, de la partie extérieure. Je vais découper ça. Alors pour marquer, j'ai essayé. Euh, C'est du, du papier un peu euh, J'ai essayé deux stylos euh, des permanents qui fonctionnent sur le plastique et en fait ils sont pas très adaptés. Donc euh, on va éviter de frotter ira bien d'enlever son doigt des, de la paire de ciseaux ça paraît évident mais j'ai déjà plusieurs fois oublié et ça pince ouais hein, la joie d'être euh, dyspraxique alors désolé un coupé avec des ciseaux ça me demande toujours une bonne petite dose de concentration Hop. Alors avant d'essayer de le coller, je vais déjà vérifier que euh, je n'ai pas fait d'erreur euh, et que ça se positionne bien, ça fonctionne. Donc je vais le coller. Pour éviter la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, euh, euh, oui, je regarde parce que je ne pouvais pas pouvoir manipuler correctement euh, debout, je pense peut-être pouvoir essayer quand même <coughs> ce que je vais faire c'est décoller un tout tout petit bout seulement Hop. Si je fais ça sous la caméra c'est mieux voilà je décolle qu'une partie donc j'ai que ça qui va adhérer je vais positionner ça où je veux et ensuite je vais tirer dessous pour dérouler et augmenter la face collante bon je réitère hein, là, là on n'est pas sur un très beau projet j'aurais pas dû mettre d'ailleurs mon, mon papier et euh, je suis sur une vidéo très détaillée, peut-être aussi pour les personnes qui ont plus de difficultés à, à manier, à manipuler leur corps. Voilà, quand je le positionne, là je peux encore bouger puisque le rebord de papier qu'on voit ici, il, est, euh, il vient soulever. Donc quand je me mets comme ça, c'est pas au contact, la, face, euh, la partie adhérente, pour le moment. Là je regarde, c'est bon, ça me convient. Donc là, je vais appuyer sur cette partie là où l'adhésif est euh, accessible. Je tire sur mon papier. Alors, c'est un petit peu plus facile quand on n'essaye pas de viser sous la caméra. <rire> voilà. Ah Tout doucement hein. <rire> En plus, en plus bon, les, les, les feuilles magnétiques, c'est plutôt facile à manier quand on est sur du carton plat ou des choses comme ça. Mais là, je suis quand même en, en hauteur. Mon, mon carton, il y a du papier un peu gondolé dessus. C'est pas super pratique. Hop, Je vais vérifier tout de suite que ça fonctionne. Ça marche Donc à la face avant de mon cartonnage, je vais pouvoir mettre... Un papier avec un aimant, une petite note, notamment tous ces petits, euh, ces petites pinces comme ça. Il y en a qui ont des aimants et d'autres qui n'en ont pas. Sur, euh, parce que c'est très pratique d'en avoir avec aimant. <rire> euh, sur certaines pff, qui n'en avaient pas, euh, comme ici j'en ai ajouté à la super glue, ça se fait assez facilement. Ça l'éloigne un petit peu du support, mais c'est pas un problème. Donc ici, euh, c'est un rond, y a, ça marche très bien et c'est parfaitement le bon diamètre, donc c'est nickel. Je vous montre, hein, par rapport à celui qui était équipé de base, on a quand même un aimant qui est plus fin. Euh, voilà, normalement ça devrait être pas trop mal euh, cadré. Et euh, <rire> rond sur carré, carré sur rond, ça c'est parce que j'avais que ça, et c'était euh, mes premiers tests pour voir si ça marchait. Mais je vous conseille d'utiliser des, des aimants qui ne sont pas trop épais quand même, parce que sinon, bah, euh, c'est moins joli et puis, euh, c'est pas forcément très pratique. L'idée, c'est d'avoir, hop, votre petit truc, vous attrapez, vous mettez votre post-it, enfin, euh, peut-être pas un post-it, mais nous, ils sont volés par les chats, donc euh, qui colle ou qui ne colle pas, ça ne change pas grand-chose. Euh, vous mettez votre papier et ça tient tout seul. Ou... Euh, ou un aimant comme ça euh, dessus ça c'était un système que je voulais et euh, bah maintenant euh, il <rire> va falloir l'essayer avec euh, avec euh, les stylos les bricoles et tout ça alors euh, par exemple ça peut être aussi de séparer euh, ceux qui sont plus fichis euh, de ceux qui sont plus pastel. si tout rentre pas dans un ça, ça rentre peut-être tout dans un seul ça. Bon, ça a l'air bien stable, ça fonctionne bien, euh, ça c'est pas génial pour la colle, parce que ça théoriquement ça peut tenir, mais si ça tient pas de manière sûre et, et bien solide, ça par contre ça tient. Euh, voilà, après de ben ma lèvre, les petits bidules, c'est du parfum solide. Euh, ça peut tomber, ça me gêne moins. Et puis voilà quelques, quelques post-it. J'aurais dû avoir ça. Bon, l'idée, c'est fonctionnel, ça marche. Euh, je vais également essayer un euh, cahier format A5 à l'arrière. Pas de souci. Je peux même mettre mon cahier de notes. Euh, mon carnet euh, des 5 ans euh, journal etc et il y a encore la place euh, pour un agenda ou un truc comme ça à l'arrière, c'est impeccable ça marche très très bien, c'est exactement ce que je voulais euh, vérification au niveau euh, du bord de l'ordinateur puisque les dimensions externes avaient été euh, dictées par la place qu'il y a entre le mur <rire> et mon écran et là c'est le suspense, des fois que je me sois plantée pour une raison X euh, ou Y. Eh bien, c'est tout juste. Hein. Il ne fallait pas, pas faire l'erreur à 5 mm près. Euh, J'ai 5 mm. Ah, c'est parce qu'il y a un petit objet. Ouais, eh ben on est, on a, avec la partie en métal, on est un tout petit peu trop large. Ça passe quand même. Euh, je regarde des fois que je puisse. Alors, vous filmez ça <rire> c'est complètement tordu <rire> mais du coup finalement euh, alors que je trouvais que la boîte était pas jolie parce que euh, quand on regarde les détails c'est vraiment pas du tout du bon boulot euh, finalement ça rend très bien euh, avec cette partie euh, la lisse euh, métallisée euh, pardon magnétique sur laquelle je pourrais mettre quelques oui j'ai fait une commande de... Euh, de, sur un site que je vous conseille enfin le site où euh, les coins c'est la confiserie des Hauts de Vosges euh, non j'ai pas de, <rire> de partenariat euh, mais je suis assez attachée aux Vosges et euh, ils font des très bons bonbons et ils font des, des, des brisures de bonbons qu'on peut utiliser en tisane euh, et j'adore les tisanes sous toutes leurs toute leur formes par, par, par exemple euh, enfin en général pardon <rire> donc voilà finalement euh, ça rend très bien Hop. ça ouais je suis vraiment satisfaite euh, alors que je partais à un moment sur le fait que euh, ben c'était un peu foiré quand même ben voilà finalement c'est bien euh, ce que je vous conseille c'est de prendre votre temps <rire> de pas hésiter à retravailler un peu les choses si vous voyez que euh, c'est pas parfait que ça vous convient pas et puis pas pas forcément tout foutre à la poubelle et laisser tomber euh, si vous vous dites non c'est foiré c'est vraiment moche, ça marche pas parce que au final il euh, y a des choses qu'on peut souvent corriger et même quand on peut pas les corriger et eh ben ça nous apprend des choses euh, là il y avait des trucs que j'avais complètement oublié parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de cartonnage euh, et je me suis dit mais oui c'est vrai j'aurais dû procéder comme ça j'aurais dû faire ça mais pourquoi j'ai fait ça c'était à l'envers et euh, quand on nous l'enseigne, on le retient vraiment moins bien que quand on le refait par nous-mêmes, quand on refait le processus. Et parfois, il faut vraiment avoir la, la chance et l'occasion de se planter. <rire> parce qu'on va y repenser la fois d'après. On va dire, non, j'ai fait ce truc-là et j'ai perdu deux heures de boulot à cause de cette bêtise. Euh, je ne recommencerai pas la même connerie une deuxième fois. Donc... Vous alarmez pas si ça part un peu n'importe comment, du moment que c'est pour vous, euh, euh, que c'est pas votre métier, à partir du moment où c'est pas votre boulot, mais faites-vous plaisir, amusez-vous, euh, donnez-vous l'occasion d'essayer, de, de tester. Voilà, alors j'essaierai je, je, vraiment de vous faire des meilleures vidéos une prochaine fois. Euh, parce que là j'ai conscience que je suis partie dans tous les sens, que j'étais pas claire, que j'ai fait moi-même des erreurs. Euh, je hésité à supprimer euh, les plusieurs morceaux de vidéos, mais je me suis dit, bon, rappelle-toi que l'idée de ce que tu voulais transmettre, c'était l'accessibilité de la créativité, mais aussi le fait d'y de... <rire> aller. D'y aller même si on n'est pas au top, même si on ne fait pas les choses parfaitement. Euh, donc voilà, il bah, y a des foirages, il y a des foirages, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos quand même mieux structurées et où euh, c est, c est, c est le résultat est de meilleure qualité et puis plus simple aussi euh, parce que là c'était vraiment une, une construction assez complexe et euh, j'aurais pas dû me remettre, remettre avec quelques, un projet aussi complexe mais si ça vous intéresse le cartonnage n'hésitez pas à me le dire et, euh, et je vous proposerai des choses vraiment beaucoup plus simples que ça, une petite boîte, un, un rangement tout simple et puis plus esthétique aussi et euh, bah, en attendant, je vous souhaite euh, de vous amuser, de créer, quoi que ce soit, quel que soit le média. Euh, ah oui, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, malgré les, les nombreuses erreurs, euh, n'hésitez pas à mettre un pouce, euh, quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi me mettre un commentaire, et euh, également vous abonner à la chaîne. Et si j'ai utilisé des mots en anglais ou des mots que vous ne comprenez pas, il y a toujours normalement la fiche de vocabulaire que je vous mets en lien, euh, puisque moi-même j'ai été confrontée assez souvent à ce problème de, il euh, y a un mot sur deux qui n'est pas en français, euh, ou dans un langage technique, mais qu'est-ce que disent les gens <rire> Donc voilà, normalement vous avez tout ce qu'il faut, et puis bah voilà, n'hésitez pas à recycler, à vous amuser, et à vous entraîner avec ce que vous avez sous la main. Salut